Eh ça y est, j'ai un rendez-vous avec Mélissa. Ben non, on l'a accepté. Oh comme elle doit être grave en manque Et t'es ce qu'il faut Alors, musique, capote, slip propre et au petit-déj la pilule du lendemain. Pourquoi du lendemain Prends pas la pilule Non, mais c'est plus simple. T'as pas besoin d'en prendre une tous les jours comme ça, c'est mieux même. Hein. Je pensais que c'était en cas d'urgence ce truc. Ah bah ben, en même temps, vu l'état de sa vie sexuelle, on peut dire qu'il y a urgence. Hein. Ouais, bah ben, en attendant, c'est moi qui vais jouer au docteur.